Adam et Sarah sont convaincus que la transparence et la décentralisation sont essentielles à la création d'une gouvernance mondiale efficace et juste. La technologie blockchain et les contrats intelligents permettront de garantir la sécurité des fonds collectés et la transparence de toutes les opérations effectuées. La DAO permettra à tous les investisseurs d'avoir leur mot à dire dans les décisions prises et de s'assurer que les fonds sont utilisés de manière responsable et en accord avec les principes éthiques de l'État réseau.